de match pour aujourd'hui. L'objectif principal, c'est de voir les, les fichiers et les ressources web. Trois petites parties pour distinguer les termes, ajouter des URL, puis ajouter des fichiers. Quelques termes, juste pour s'assurer que c'est clair pour tout le monde, les termes utilisés. D'abord, lorsqu'on utilise l'expression URL, c'est un acronyme, URL, qui signifie Uniform Resource Locator. Donc, c'est un localisateur de ressources uniformes, si on peut dire. C'est une adresse Internet, donc n'importe quelle adresse Internet que vous utilisez, que vous plaquez dans votre barre d'adresse de navigateur, c'est un URL. L'expression ou le terme « embed », c'est un, un code d'embarquement, c'est-à-dire, dans une page Web, je fais apparaître dans une, dans une zone, un élément externe, quelque chose qui provient d'un autre site que j'incorpore, que j'intègre dans le premier site, donc c'est une façon d'ajouter des éléments dans une page web. Iframe, un cadre, un peu comme un embed, mais c'est le code HTML à utiliser quand on veut faire une intégration, donc on pourra utiliser l'expression embed ou mettre un iframe, ça signifie ces deux synonymes. Lorsqu'on parle d'un type de document, tantôt quand on va parler de d'ajouter des fichiers, type de document, ça fait référence à l'extension qui suit le fichier. Donc quand on est sur Windows, j'ai un autre fichier, puis à la fin ça se termine par jpeg, par .mov. Ajouter un URL, il faut d'abord que j'ai un espace de cours. Dans cet espace de cours, je passe en mode édition et une fois que je suis en mode édition, j'ai juste à cliquer sur le lien ajouter une ressource et apparaîtra le, le panneau que vous voyez à gauche. Où vous avez une liste d'activités et en dessous, une liste de ressources. Le dernier en bas complètement, c'est celui qui s'appelle URL et c'est celui-là qu'on veut traiter. C'est-à-dire, dans un espace de cours, je veux mettre à la disposition des élèves des ressources externes. Une fois que l'URL va être placée dans le cours, on aura la possibilité de préciser de quelle façon l'URL va s'afficher. Et c'est là qu'il y a des nuances importantes qui sont à apporter. Donc, dans la page de paramètres... Lorsque j'ajoute un URL, il y aura un endroit où ça va s'intituler Affichage et j'aurai les options suivantes. Option automatique, intégrer dans un cadre, nouvelle fenêtre, ouvrir ou dans une fenêtre surgissante. Le par défaut, c'est automatique. Si je ne fais rien par rapport à ce paramètre, c'est automatique qui en bas. Les autres modes d'affichage sont les suivants. Donc, on a intégré. Lorsqu'on va intégrer un URL, c'est qu'on va utiliser un iframe, on va mettre un cadre pour faire afficher la ressource externe dans Modem. Dans un cadre, là, on va avoir quelque chose qui ressemble à un iframe, si ce n'est que le cadre, il va être visible. À l'œil, on va pouvoir voir la bordure du cadre. Dans une nouvelle fenêtre, quand l'élève va cliquer sur le lien, ça va apparaître dans une fenêtre externe, une nouvelle fenêtre, c'est explicite. Le ouvrir, ça va remplacer le contenu de la fenêtre active et le dernier, dans une fenêtre surgissante, c'est ce qu'on appelle les pop-up. Donc, c'est les petites fenêtres qu'on peut paramétrer pour dire à quelle grosseur qu'on veut qu'il s'affiche, à quel endroit. Ce sont toutes les options qui sont disponibles dans Moodle pour faire afficher une ressource externe, un URL pour mes élèves. Visuellement, de quoi ça a l'air? Lorsque j'utilise le mode automatique, l'élève va cliquer sur le lien il va arriver sur une page qui ressemble à l'image que vous voyez en ce moment, où il va y avoir un petit texte, puis l'élève devra recliquer. l'élève qui veut accéder à une ressource que j'ai mise à disposition, dont l'affichage est automatique, aura deux clics à effectuer pour s'y rendre. Alors, ce n'est vraiment pas optimal, et je vous suggère de ne pas garder le mode automatique une fois que vous avez ajouté un URL dans votre cours. Le deuxième mode, c'est le mode intégré, si vous regardez attentivement sur le mode intégré dans l'image que je vous ai présentée, on voit qu'il y a un cadre ici pour faire apparaître la page du récit à l'intérieur de la page Moodle FGA. Or, si vous regardez sur le côté gauche ici, vous allez voir qu'on voit qu'il y a une bordure. Ça, c'est ce qu'on appelle le « iFrame ». Troisième mode, c'est lorsqu'on parle d'un cadre. Et bien, La différence entre intégrer ici et dans un cadre, vous remarquerez d'une part que du côté gauche, il n'y a plus la bordure qui est là, elle est disparue. Puis le cadre ici est beaucoup plus visible. Les trois autres modes maintenant, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, bien on verra qu'il y aura la fenêtre active qui est ici, puis la nouvelle fenêtre va apparaître dans un nouvel onglet. Si on fait un ouvrir, ça remplace le contenu. Donc il n'y a pas deux onglets, mais l'onglet cours a été remplacé par l'onglet récit. Et le dernier, une espèce de pop-up, il y a là ce qui va arriver c'est qu'on va avoir une première fenêtre avec notre cours Model puis par-dessus, il y aura une nouvelle fenêtre avec la ressource qu'on aura affichée. Voilà visuellement la distinction entre les six façons de présenter l'affichage d'une ressource URL qu'on ajoute à un cours. Petit conseil maintenant, je vous ai déjà dit que de ne pas maintenir le mode automatique, c'est important que quand vous ajoutez une URL, d'y aller dans les paramètres pour d'aller changer le mode d'affichage de façon à ce que l'affichage corresponde à ce que vous, vous aimez, ce que vos élèves aiment. Il faut être cohérent au travers du cours, ne pas utiliser le mode automatique, mais il y a des normes d'accessibilité, le WCAG 2.0, qui donne des indications sur la façon de fonctionner sur le web pour aider les gens qui ont des difficultés. Puis une des techniques qu'ils montrent, c'est de ne pas ouvrir dans des nouvelles fenêtres parce que c'est confusionnant pour les internautes. On va préférer rester dans la même fenêtre plutôt que d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Dans cette technique du G200, il y a deux exceptions qui sont mentionnées. L'exception sur l'information qui est contextualisée. Vous avez un mot, puis vous voulez donner sa définition dans Wikipédia. Donc, vous mettez un lien vers la page dans Wikipédia. Vous pourriez la mettre la, la, la page Wikipédia dans un pop-up qui arrive par-dessus de façon à rendre disponible la définition tout, tout en ayant derrière le contexte à partir duquel la page est apparue. Ça, c'est une exception qui est tolérée, c'est-à-dire si je veux ajouter de l'information contextualisée. Si vous prenez une méthode d'affichage, soyez cohérent au travers de votre cours avec cette méthode d'affichage-là. C'est un corps de sable dans lequel, pour chacun des types d'activités ou à peu près, j'ai mis chacun des modes d'affichage pour que vous puissiez visuellement voir la distinction entre les différents modes d'affichage. Dans la portion euh, ajout de documents maintenant, alors d'une part lorsque je veux ajouter des fichiers, euh, c'est toujours le même principe, je suis dans mon cours, je bascule en mode édition, je fais ajouter une activité ou une ressource et je me retrouve avec un panneau qui ressemble à celui qui est affiché à l'écran. Et dans le bas, dans la section ressources, Lorsque je vais cliquer sur « Fichier » et en bas sur « Ajouter », j'arriverai sur une fenêtre où je pourrai aller déposer un fichier que je veux mettre à la disposition des élèves. Je vous suggère fortement de vérifier avec vos élèves pour déterminer quel matériel ils ont. Est-ce que leur appareil contient les logiciels qui vont, être, qui vont permettre la lecture ou l'ouverture des fichiers que vous voulez mettre à disposition un pari qui est certain, qui est sûr, c'est d'y aller avec un PDF. Lorsque je fais un les PDF sont lisibles sur à peu près n'importe quelle plateforme. Si on peut faire des liens avec euh, des URL, je reviens parce qu'avec les fichiers et tout ça, puis le fait de modifier des fichiers, on pourrait faire des liens sur un Google Doc, puis après, et, et ça ouvrirait le Google Doc dans la fenêtre du cours. Est-ce que ça pourrait fonctionner, ça Ou oui. je vais un peu loin non, non, Donc, tu pourrais mettre, par exemple, dans un, dans un cadre, donc, Dans le haut, tu aurais le fil d'Ariane de ton cours module avec ta bannière, que les élèves sauraient qu'ils sont toujours dans leur cours module. ils ont toujours un pied dans le cours module, Puis en bas, tu aurais un Google Doc dans lequel ils pourraient tous écrire. Qu'est-ce qui est préférable de déposer un fichier ou de créer une page? C'est-à-dire que lorsque je suis dans modèle j'ai la possibilité de créer une page web pour donner des explications à l'élève. Or il va arriver parfois que vous créez un document Word que vous déposez dans votre module. Et donc là, l'élève qui a un document Word, clique sur le lien, il faut que sur son appareil, il y ait un lecteur de documents Word. Et le lecteur de documents Word, lui, habituellement, il est externe au navigateur, qui consomme plus de ressources sur l'appareil de l'élève, ce qui fait en sorte que souvent, les téléphones, que les petits appareils ne seront pas utilisables pour voir, visualiser des simples documents Word. Avant de créer votre document dans Word, s'il n'est pas déjà créé, je vous invite davantage à le créer directement dans une page web dans Moodle, de créer le contenu dans Moodle directement. Il y a quelques avantages, notamment le fait qu'on reste dans le navigateur plutôt que d'ouvrir un nouveau logiciel pour lire le document. Et utiliser les fichiers pour, si vous voulez avoir une mise en page sophistiquée, c'est sûr que lorsque je crée une page dans Moodle, L'éditeur de texte dans Moodle est relativement de base. Alors, si pour vous, il est important d'avoir une mise en page sophistiquée, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un logiciel externe pour créer le contenu. Ou encore, l'autre situation dans laquelle ça va être correct que d'utiliser des fichiers, c'est si vous avez déjà plusieurs PowerPoint ou plusieurs documents Word de créer, puis de les recréer dans des pages, ça demanderait beaucoup trop de temps. À ce moment-là, il va être plus simple de simplement basculer tous vos fichiers déjà créés dans le cours. Euh, deux, deux derniers commentaires et il y en a un important, c'est le glisser-déposer. C'est une façon qui est assez facile de remplir son cours. Une fois que je bascule en mode édition, je peux, en, dans un simple glisser-déposer, ajouter un fichier ou ajouter une ressource web dans mon cours. Allons-y pour une démonstration. Je vais activer le mode édition. Et en activant le mode édition, si vous regardez ici dans le haut, qu'est-ce qui vient d'apparaître? Glisser et déposer des fichiers. Donc, parce que mon navigateur le permet, c'est un navigateur qui est récent, je pourrais, par un simple glisser-déposer, ajouter une activité ou une ressource au lieu de passer par un des liens qui est ici pour aller sur un formulaire et tout. Alors, l'idée est la suivante. J'ai ma page qui est ouverte en mode édition. J'ouvre une fenêtre d'explorateur, pour aller voir mes fichiers sur mon ordinateur. J'ai simplement à glisser le document et le document s'ajoute dans ma liste. Pour ajouter des fichiers à l'intérieur d'un cours, je bascule en mode édition, j'ouvre une fenêtre d'exploration de, de, de mes documents et je peux procéder par un glisser-déplacé. Dans le même ordre d'idées. si je veux ajouter une ressource web, là la, la mécanique est un petit peu plus compliquée, mais je vous l'explique rapidement. J'ouvre euh, une ressource que je veux rendre disponible aux élèves. Admettons que, que je prends la ressource Outweek que j'aimerais montrer aux élèves. Je suis dans un deuxième onglet, comme vous pouvez constater. Je prends dans la barre d'adresse, je prends l'adresse où je suis. Je m'en vais sur le premier onglet en mettant mon, mon clic enfoncé et je lâche la souris, je donne un nom. Je peux facilement ainsi ajouter des activités et des ressources à l'intérieur de mon cours en basculant en mode édition et en faisant du glisser déposé Quand on fait un glisser, glisser déposé ou qu'on intègre un, un fichier externe, est-ce qu'il y a moyen dans Google, dans Moodle, de le protéger Je pense à si jamais on, on fait pratiquer, que l'élève ne puisse pas télécharger, puisse juste le consulter et qu'après un, un moment donné qu'on définit, eh ben, il n'est plus accessible. Bon, C'est une bonne question. Là. Il, y a, il y a plusieurs éléments dans la question, Dominique. D'une part, tu parles de protection du document. Bien, il faut d'abord voir que lorsque je mets à disposition des documents dans un cours de Moodle, je peux, en tant qu'enseignant, décider que le, le fichier est caché. Et lorsqu'il est caché, bien, les élèves ne peuvent pas le voir. C'est une façon de protéger le fichier pour que les élèves ne puissent pas y accéder. Je pourrais simplement le cacher. Autre façon de procéder, ça va être d'aller dans, dans les paramètres du fichier. Dans la restriction de disponibilité, je pourrais aller lui dire qu'il soit disponible à partir de telle date, et jusqu'à telle date. On est dans Achèvement d'activité et là, l'achèvement d'activité c'est la possibilité de venir cocher pour dire que l'élève l'a vu ou pas. Est-ce que l'élève a vu ou pas le fichier que j'ai mis à sa disposition? Et ça c'est une des forces d'un model de, de pouvoir garder des traces de quelles sont les, les activités, les ressources qui ont été vues, qui ont été faites par les élèves parce que chaque activité peut avoir sa petite case à cocher. L'élève peut soit le cocher lui-même, ou encore, il y a la possibilité de... le système va cocher pour l'élève, lorsque l'élève aura cliqué le lien. Donc ça, ça peut servir lorsque le document qui est déposé peut être mis en lien avec un devoir. On veut s'assurer que la personne, les personnes du groupe, tous ont vu... Euh, avant de commencer quelque chose, ce serait que lorsqu'on donne l'assignation d'achèvement de, de tâches à l'élève, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est attendu suite à ça, j'imagine. C'est une possibilité, Claudine, de dire, lorsque je mets en place le système d'achèvement d'activité, j'ai la possibilité de restreindre l'accès aux documents ultérieurs à certaines conditions que d'autres activités soient terminées. Tantôt, quand je suis allé dans la restriction de disponibilité, que j'ai montré les dates, il y en avait d'autres conditions possibles, et puis parmi les autres conditions possibles, je pourrais dire, l'élève aura accès au devoir uniquement lorsqu'il aura vu tel document. J'ai plein de possibilités pour prévoir des parcours aux élèves en fonction justement de l'état d'achèvement des activités préalables. Oui, parce que pour moi, dans l'optique d'un suivi en aide à l'apprentissage, quand tu veux justement t'assurer que l'élève fait les étapes là, et ne va pas trop rapidement, tu, tu, ça peut être vraiment intéressant. Tu limites certaines vues et tu te permets d'aller faire ton, ta rétroaction. Donc, il y a un contrôle qui s'exerce vraiment plus facilement que lorsque l'élève a un cahier entre les mains. Mm -hmm. En fait, euh, on peut y aller de façon très fine. Hein. On pourrait dire, en même temps, je mets une activité d'évaluation formative. Puis si l'élève a eu euh, entre 60 et 80 je lui présente une deuxième activité de de consolidation. S'il a eu au-dessus de 80, je peux l'envoyer ailleurs. Parce que je peux créer des parcours juste à l'aide de ces conditions-là. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour différencier dans le cours en fonction des conditions qu'on met en place. Ça va pour le suivi à l'achèvement, monsieur, dames Je pas de messieurs, puis je vais juste dire dames. <coughs> la question qu'on me pose souvent maintenant, « Ouais, mais c'est quoi ce qui est meilleur? » Il n'y en a pas de réponse. Je n'ai jamais LA bonne réponse. Ce qui est meilleur dans un contexte A, ne le sera pas nécessairement dans un contexte B. Ça va dépendre de votre personnalité, ça va dépendre de, de vos élèves, hein, ça va dépendre de plusieurs facteurs et ce sera à vous de déterminer qu'est-ce qui vous apparaît comme étant optimal dans les façons de présenter l'information à vos élèves. Mais ce que vous devez vous assurer, c'est que les documents doivent être lisibles sur les appareils des élèves. Les élèves doivent être capables de lire les documents que vous leur rendez disponibles. Cela complète euh, que je voulais voir avec vous en lien avec les URL et les documents.